bonjour les amis bonjour et voilà si je fais ce petit live là, hein, qui n'était pas prévu du tout c'est parce que je suis sortie ce matin avec euh, mon fils et quand je suis arrivée quand je suis rentrée j'ai euh, eu ma page facebook qui était ouverte et j'ai eu un message de facebook ouais. et si je fais un live c'est parce que je veux pas que on me bloque cette vidéo parce que je filme que c'est très important très important je ne suis pas que, je ne suis pas une lanceuse d'alerte bonjour daniel je ne suis pas une lanceuse d'alerte je ne fais que de dire ce que je vis au quotidien j'essaye d'informer et de partager euh, les informations que j'ai euh, au moment où je les reçois les informations qui peuvent être utiles et donc euh, utile pour vous, utile pour tout le monde. Et euh, essayez de vous ouvrir un peu les yeux à ceux qui, ont, qui, qui, les, qui les ont encore fermés. Donc euh, j'ai partagé il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines de ça. Euh, bah, quand elle est sortie en fait, la vidéo, vous savez, du jeune docteur là, euh, avec des lunettes, euh, une moustache et tout. Qui avait, euh, qui dénonçait euh, ce que... Euh, le courrier qu'il avait reçu en fait, et euh, bah, euh, ce qui se passait euh, avec les médecins euh, quand, on était, euh, quand on avait fait le test et qu'on était avéré positif au, au virus. J'ai donc posté ça parce que j'ai trouvé que c'était inadmissible, d'accord Donc aujourd'hui, <rire> je je c'est excellent parce que je suis même pas en colère, je suis juste pas étonnée, mais quand même un peu abasourdi qu'on vienne me faire chez moi quoi. Je, euh, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Enfin voilà. Je vous lis le texte que Facebook m'a envoyé, mais euh, c'est un, un, un bijou, un bijou. Hein euh, donc, euh, il commence par la phrase en anglais. You can go live pendant 30 jours Alors la moitié français et la moitié anglais hein, Histoire qu'on on sache bien hein. Donc je ne peux plus poster ou faire de live pendant 30 jours Explication Vous avez précédemment publié du contenu Qui va à l'encontre de nos standards de la communauté Ah mince Voyez-vous ça J'ai posté quelque chose qui est à l'encontre de la communauté ah, bon. Qu'est-ce à dire cette publication ne respecte pas nos standards sur les individus et organismes dangereux, personne d'autre que vous, à voir. Ah, mince Du coup, je suis toute seule à pouvoir voir la vidéo. Bah Ballot hein? D'autant plus que je l'ai enregistrée, donc euh, combien même il me la supprime, je pourrais toujours la regarder, je pourrais toujours la poster autant de fois que je veux. C'est pas le problème. On continue nous utilisons la, te la technologie ou une équipe d'examen pour supprimer tout ce qui va à l'encontre de nos standards aussi rapidement que possible. Ah ouais, oh, bon, ça fait jamais euh, que quelques semaines quand même hein, que j'ai posté la, la vidéo, que ça fait maintenant euh, plusieurs, ce, plusieurs, jours, plusieurs jours que cette vidéo tourne, que ce monsieur a fait des conférences, que ce monsieur a été vu par des journalistes, euh, mais euh, non, j'y ai, ai, ai le droit, moi j'ai le droit. Donc, que possible, hein Ça ne fait jamais qu'une semaine ou deux. Enfin bon. Nous utilisons les mêmes standards. Bonjour Serge. Nous utilisons les mêmes standards de la communauté dans le monde entier et pour tout le monde sur Facebook. Alors, tout le monde, hein Que vous ayez euh, deux contacts, que vous en ayez 600, que vous en ayez 1000, que vous en ayez 4000, que vous en ayez tout ce que vous voulez. Pareil. Chaque région du monde a ses propres équipes d'examen formées aux standards. Voilà, on continue, c'est pas fini. Les symboles, l'éloge les ou le soutien d'individus et d'organismes dangereux ne sont pas autorisés sur Facebook. Ce que nous entendons par dangereux. Alors attendez, ça, ça, ça, ça vaut de l'or, ça. Activité terroriste. Ah oui. Ah bah moi, surtout une terroriste, tiens. <rire> Il n'y a pas plus de pacifistes, mais terroristes. Haine organisée. Oudou, oh, j'ai envoyé une aile organisée. Oudou est-ce que j'ai demandé à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un pour quelqu'un Non, pas d'un organisé. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un d'aller euh, se battre sur Paris Non, j'ai même dit le contraire. Hein Donc, euh, c'est complètement idiot. Ah, meurtre de masse ou en série Ah, bah voyons Bah oui <rire> Mais c'est tout à fait mon style hein C'est tout à fait mon style hein Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. « Traite des personnes » ou « J'ai traité quelqu'un » ou « J'ai traité quelqu'un » au niveau de cette vidéo ou « J'ai traité quelqu'un » je sais pas. « Violence ou activité criminelle organisée » sérieux. Alors il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, il y a cinq, euh, cinq phrases euh, qui correspondent donc à leur… Euh... <rire> je suis désolée, je suis obligée de rire. À leur standard de la communauté, je ne rentre dans aucune d'elles. dans aucune, parce que s'il y a bien quelqu'un qui, pr qui préconise la, la paix, c'est moi. Enfin, moi et d'autres. Hein. Mais euh, Vous dire allez vous balader à droite et à gauche, allez casser la gueule à machin ou un truc. Non, au contraire. Ceux qui me suivent le le savent, le savent. Pardon, c'est ma fibro qui je vous dis toi. Mais c'est pas fini, on continue. Personne d'autre que vous ne peut voir votre publication. Voilà, donc elle est forclose, elle aussi. Elle, voilà. Car elle va à l'encontre de nos standards de la communication sur les individus et organismes dangereux. Bien, alors un médecin qui dénonce ce qui lui arrive parce qu'il veut nous mettre en garde sur ce qui peut nous arriver, sur une éventualité de ange gardien qui vient euh, chez vous parce que vous avez été soit, soit disant... Euh, suspecté ayant le Covid, eh ben faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Ben non, et, et oui, bah ben vous rentrez de... Soit vous avez une activité terroriste, soit vous avez une activité haineuse, soit vous faites du meurtre de masse et en série, soit vous êtes un traître des personnes, soit de la violence activité criminelle et organisée. Donc, voilà. Alors moi, j'aimerais bien savoir à partir de là, ou à partir de... Qu'est-ce qu'on peut dire au final? Parce que. Je ne rentre dans aucune de ces catégories. Moi et beaucoup d'autres, hein, on ne rentre dans aucune de ces catégories. Donc, je ne comprends pas. Bon, mais on continue parce que c'est pas fini. Hein, et ben, ils, ont, ils ont mis le paquet. Hein. Donc, donc il me donnent le choix. Ils me donne le choix, attendez. Ils me donnent le choix. Acceptez la décision. Personne d'autre ne peut voir votre publication et vous ne pourrez plus demander son examen. Ou en désaccord avec la situation, bah bien sûr, la décision, bah bien sûr que j'ai fait désaccord avec la euh, voilà, nous utilisons vos commentaires pour améliorer nos futures décisions, j'ai mis en désaccord, bien entendu, hein, c'est pas fini, en principe, nous donnons la possibilité de demander un examen, puis un réexamen en cas d'erreur de notre part, sérieux, Waouh, quelle chance, j'ai un examen plus un réexamen, wow, tout ça parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord, Oui de l'épidémie du Covid, il y a actuellement euh, moins d'examinateurs disponibles. Oh, c'est dommage. Oh, c'est ballouf. Oh, mince, alors. Nous, nous efforçons de donner la priorité au contenu qui présente le plus grand risque de préjudice. Dites donc, dénoncer les malfaisances du, du gouvernement, hein, c'est donc un grand risque de préjudice. Dénoncer le fait... Qui veut séparer les familles, dénoncer le fait qu'ils veulent nous faire un vaccin euh, obligatoire, dénoncer le fait qu'ils veulent nous mettre des masques, dénoncer le fait qu'ils veulent nous mettre en confinement obligé, obligatoire alors qu'il n'y a pas de raison. C'est donc un grand risque de préjudice punaise. Mais où est-ce qu'on est arrivé, les gars Oh, sérieux. Je continue. Il est donc possible que nous ne puissions pas effectuer de réexamen. Ah bah tiens, bah, bah, Toutefois, vos retours nous aident à nous améliorer. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Merci de votre compréhension quand même, hein. merci de votre compréhension. Hein. Voilà, donc euh, la vidéo, tout le monde l'a vu? On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu. Ce cher docteur est passé euh, X fois euh, dans les médias, dans les mainstream, euh, enfin pas dans les mainstream, non. Euh, dans les médias, sur YouTube, à diverses occasions. Il a même une chaîne YouTube, alors juste un bon courage à ce, à ce, à ce cher docteur, hein, qui a eu, pardonnez-moi l'expression, euh, les couilles assez grosses pour dire ce qui se passait au niveau médical. Et nous, quand on partage la vidéo, on eh ben, s'est bloqué pour pour grand risque de préjudice voilà alors à savoir quand même que euh, c'était avant la loi de cette chère dame vous savez la dame de couleur là hein, qui euh, nous empêche de parler librement sur euh, euh, bah, euh, sur Facebook hein, qui nous empêche de parler librement sur Facebook mais qui a une centaine de casseroles au cul, hein, mais de toute façon au niveau du gouvernement là pour le coup j'ai ce que je pense au niveau du gouvernement, ils ont tous des casseroles au cul, donc une de plus, comme dit, moins, qu'est-ce que ça peut faire Mais en plus, elle est cannibale. Ouais, ben bah oui, je pèse mes mots, elle est cannibale, puisqu'elle a mordu son chauffeur. Oh et puis, on ose me poster des trucs comme ça, suite à la loi d'une dame de couleur qui sort de je ne sais pas où, qui vient de je, je, je ne sais pas où, et qui nous empêche de parler, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'exprimer. Mais alors, moi, je, Facebook, hein j'ai copié le texte. Je l'ai envoyé sur VK en Russie. Voilà. Et s'il faut, je l'enverrai ailleurs encore. Hein, parce que c'est inadmissible. Et je suis contre cette loi. Hein, euh, parce qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on ce qu pense. Hein, euh, déjà, on n'avait pas trop le droit avant. Hein, et maintenant, on a encore moins le droit. Voilà. Et maintenant, c'est foreclose. Voilà. Hein, tu es traité euh, de complotiste. Alors, euh, tu fais des activités terroristes. Si tu, alors, et maintenant, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, C'est une idée, la vérité, là, non, sur ce qui se passe. On est accusé d'activité terroriste, hein, parce qu'on dit que, que le vaccin n'est pas bon. Activité terroriste. Euh, de la haine organisée, quand on dit que la 5G, elle est pas bonne non plus. Oh, pff, haine organisée. Meurtre de masse en série, là, j'ai pas compris, par contre. C'est quoi le meurtre de masse en série euh... Ah, mais ça s'adresse peut-être au gouvernement, au final parce que s'il y a quelqu'un qui fait un meurtre de masse en série en ce moment, c'est lui, c'est le gouvernement, hein, et euh, enfin, tout l'État profond, l'oligarchie, etc. C'est eux qui font euh, des meurtres euh, en masse et en série. Donc on devrait bloquer euh, toutes les vidéos de Macron quand il parle. Parce que nos comptants, euh, il nous fait, euh, il nous raconte que des que des conneries. C'est un grand hypocrite. Et en plus, euh, hein, il nous accuse de faire des meurtres de masse en série, alors que c'est lui qui le fait avec ce virus. Hein. Mais quand on est copain copain comme ça avec l'OMS hein, et avec euh, ce cher, ce, ce, ce cher Bilou, forcément, ben, bah, euh, bah, on est protégé. Hein. Et puis les meurtres qu'on peut faire via euh, les vaccins, via ce virus euh, qui existe, mais qui n'est pas si dangereux qu'on veut bien nous le faire croire, mais qui existe. Et via euh, tout ça, eh ben euh, on veut séparer euh, les gens, on veut séparer les familles, on veut séparer euh, euh, tout ce qui est fait euh, l'humanité, hein, euh, la famille, les amis. Tout, on veut tout séparer On veut séparer les enfants des parents Ça aussi, il faut le savoir il faut, et On veut séparer les enfants des parents On veut que tout se disloque Histoire que personne ne puisse se réunir Que personne ne puisse parler hein? Histoire qu'on ne pas un, un meurtre de masse en série hein? voilà. Alors si on parle de meurtre de masse en série On parle des gilets jaunes aussi à ce moment là hein? ouais, Qui se vont tapasser la gueule à coups de LBD Et à coups de matraque euh, Ça c'est pas nous c'est pas nous qui le faisons le meurtre en série, c'est le gouvernement, c'est vous qui le faites, c'est pas nous. Nous on est pacifistes, hein même si je ne suis pas gilet jaune, on est pacifistes. Alors euh, nous accuser de meurtre de masse en série, je trouve que c'est un petit peu gros. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, hein voilà. Euh, traître des personnes, qu'est-ce qu'on a été traître C'est quoi le traître des personnes c'est dire que c'est prendre conscience que quelqu'un est idiot et dire qu'il est complètement con et qu'il faut changer c'est ça de traiter les personnes alors oui je traite Je traite. Je dis qu'on est euh, gouverné par une oligarchie euh, qui veut notre mort je traite. Je dis qu'on on fait tout en ce moment pour séparer les familles et pour pouvoir mieux les dominer. Je traite Voilà et ben je traite. Hein et si ça ne plaît pas, ben, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir. Je suis libre de mes opinions, je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre de croire ce que je veux et je suis libre de dire ce que je veux. Et ce n'est pas un Putain de papier venant de Facebook qui va me faire changer d'avis. Parce que si ce n'est pas via Facebook, ça sera via autre chose. Mais je dirai ce que je pense et ce n'est pas à eux de dire ce que je pense ou pas. Si je dois être viré de Facebook, je serai viré de Facebook. J'irai sur VK. J'y suis déjà d'ailleurs. Depuis quelques années maintenant. J'irai sur VK. Alors, qui même me suivent, hein, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils peuvent partir. S'il y en a qui veulent me suivre sur VK, j'irai sur VK. Si je suis bloqué 30 jours sur Facebook, j'irai sur VK. Et je ne reviendrai pas sur Facebook. Que cela soit dit et entendu. Je sais, je ne suis pas grand monde, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais dites-vous bien que goutte plus goutte plus goutte plus goutte, ça peut remplir un verre et d'un verre une bouteille, d'une bouteille euh, beaucoup plus. Hein, et euh, l'océan est fait de petites gouttes d'eau. Hein, voilà. A bon entendeur, salut. Alors, toi, tu Violence ou activité criminelle organisée Dis donc, de, quand est-ce que j'ai fait... Euh, quand est-ce que j'ai été violente vis-à-vis -vis de qui que ce soit ou envers qui que ce soit Quand À part là, tout de suite, maintenant, parce que... Parce que ça me gonfle. Quand Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Activité criminelle organisée Oh, à moi, activité... Criminelle organisée, ouais, bah ouais, ah bah, bah oui, bah bien sûr, bah, et bien j'ai que ça à faire dans ma vie, hein, organiser des activités criminelles, bah oui, j'ai que ça à faire, hein, c'est, <rire> on, un... on vit dans un monde de fous, on vit dans un monde de fous, et euh, ça, je l'ai en juste, je l'ai euh, photocopié, hein, je l'ai photocopié, hein, et je demande à Facebook. Puisqu'il va voir ma vidéo, là, hein, je demande je demande tout de suite, maintenant, à Facebook, qu'il me dise à quel moment, à quel moment exactement, je rentre dans l'une de ces cinq. C'est à l'envers, mais je vous le montre. Dans l'une de ces cinq euh, activités. À quel moment Il faut arrêter un peu de se prendre la, de, se foutre de la gueule du monde. Parce que si Facebook, si Facebook il existe aujourd'hui, c'est grâce à nous. Hein? Si nous, on n'était pas tous là comme des cons autour de Facebook, Facebook, il n'existerait pas. Hein? Alors, euh, à cause du Covid, on est moins nombreux. Et bien, vous devriez être zéro, nul, parce que vous allez nous coincer hein, une vidéo de quelqu'un qui dit la vérité et parce qu'on l'aura partagée, vous nous bloquez, hein, alors que vous laissez passer toute... Les, toutes les pages de pédophiles hein, vous laissez passer toutes les pages de, de criminels hein, vous laissez passer toutes les pages de terroristes et vous venez nous emmerder parce que nous on dit la vérité alors oui pour le coup je me suis mis en colère, je suis désolée pardon, non parce que ça je, je n'accepte pas hein. être accusé de choses dont je ne suis pas responsable dont je ne fais pas partie, parce que c'est exactement le contraire de ce que je suis, là, ces cinq trucs-là. C'est exactement le contraire de ce que je suis. Donc, non, je n'accepte pas. Alors, je vous dis, encore une fois, et après je vous laisse, c'était mon coup de gueule, c'était juste pour que ce soit enregistré sur Facebook, et pour que je puisse le passer sur YouTube, et que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Hein? Je ne fait pas partie de ce monde. Néanmoins, je suis obligé de vivre avec. Je suis obligé de vivre avec. Donc, hein? si vous, ça vous convient, hein? comme dirait quelqu'un que je connais, euh, on euh, ne peut pas réveiller les gens qui sont dans le coma. Donc, euh, si pour vous, ça vous semble normal et qu'il n'y euh, a aucun problème là-dessus, tant mieux pour vous. Restez, Re euh, continuez à dormir, restez. Hein? Mais pour ceux qui ont les yeux ouverts hein? et ceux qui euh, commence à voir un petit peu ce qui se passe, voilà ce qui risque de vous arriver. Voilà ce qui risque de vous arriver. Ce qui vient de m'arriver à moi. Tout simplement. Donc, moi, je dis, stop. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre. Je ne sais pas. Euh, je sais pas. Moi, je euh, Facebook, ça va être niais. Terminé. Hein? Parce que être accusé de ce que j'ai été accusée, ça je n'accepte pas. Salut Fatima Ça je n'accepte pas. Donc, euh, parce que, pour moi, personnellement, je m'en fous. Je n'en fais pas partie de, de, de ce qu'ils disent, là. Je n'en fais pas partie. Donc personnellement, pour moi, je m'en fous. C'est pour vous dire à vous ce que vous risquez. Voilà ce que vous risquez. Hein Avec la loi de cette personne cannibale qui a bouffé le cou de son chauffeur. Voilà ce que vous risquez. C'est génial. Hein C'est génial. Eh bien, continuez euh, Aller sur Facebook, continuez à partager des trucs, et, et ça, je vous dis, continuez, partagez, partagez, partagez, partagez, partagez, jusqu'à ce que vous soyez tous bloqués, hein. comme ça, eux, et eh ben, ils seront dans la merde, parce qu'ils auront plus personne qui viendra les voir. Continuez à partager, continuez, continuez, et si vous êtes bloqués, tant pis, continuez, continuez, continuez, et eh ben, comme ça, il y aura plus de monde sur Facebook, et ils se seront pris à leur propre jeu et à leur propre piège, parce qu'il y en a, ras-le-bol voilà, il y en a ras le bol à un moment il faut savoir dire stop hein euh, on a notre droit on a notre liberté il hein ne faudrait pas qu'on commence à nous l'enlever parce que là pour le coup le peuple il va vraiment se révolter et là c'est pas moi qui va leur dire de monter à l'Elysée, aller casser la gueule à tout le monde, ils vont y aller tout seul, ils n'ont besoin de personne ils n'ont pas besoin de leader ils n'ont besoin de personne, ils vont y aller et moi de chez moi je les applaudirais, et je serai la fête et, je et pour le coup, pour la première fois de ma vie je boirai du champagne alors euh, faites, faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Moi je vous préviens juste, hein, si vous partagez des vidéos qui disent la vérité, qui vous mettent en garde contre ce qui se passe actuellement, contre le fait que le gouvernement vous emmène vers le nouvel ordre mondial et bloqué pendant 30 jours. Hein vous risquez d'être bloqué pendant 30 jours. Et puis vous risquez d'être, encore une fois, je le dis parce que ça me plaît beaucoup, mais ça me plaît beaucoup parce que c'est absolument pas moi et ça me plaît beaucoup, vous, vous risquez d'être accusé de hateurité terroriste, haine organisée, meurtre de masse en série, <rire> traître de personnes, entre autres traître des blanches, traître des noirs, traître des jaunes, traître des verts. Voilà, voilà. voilà. Et violence ou activité criminelle organisée. Voilà, voilà. Hein, moi, j'ai un garage, c'est pour y mettre les voitures, c'est pas pour organiser quoi que ce soit. Donc, euh, bon courage à tous. Bon après-midi. Soyez en paix. Moi, je le suis maintenant que j'ai poussé ma gueulante. C'est bon, je vais pouvoir vivre ma vie tranquille. À vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Et puis, euh, à bientôt. Bye.